maintenant, Georges Bossert va nous parler de, de découverte de vulnérabilité dans Python. Oui. Bonjour à tous. Donc, euh, je m'appelle Georges Bossert et comme vous, euh, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas longtemps, euh, Python, c'était un peu la solution à tous mes problèmes. Très souvent. C'est aussi de temps en temps la cause de mes problèmes. Mais là, en l'occurrence, je voulais partager avec vous un certain nombre de techniques et de solutions qui repose sur Python et que j'emploie pour rechercher des vulnérabilités dans les implémentations ou dans les piles protocolaires. Alors, Je vais tout de suite euh, spécialiser mon, ma présentation, on ne va pas parler de toutes les piles protocolaires, on va se concentrer sur une seule pile protocolaire, euh, la dernière version de HTTP, donc HTTP 2.0. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de présenter euh, les spécificités de ce protocole. Globalement, pour ceux qui connaissent HTTP, c'est la même chose, mais euh, en binaire, avec une gestion des flux comme dans TCP, et euh, en plus c'est tout nouveau, c'est implémenté dans, les, dans tous les navigateurs, et euh, c'est destiné à être le protocole le plus utilisé sur Internet. Donc c'est très intéressant de faire une recherche de vulnérabilité dans les piles et dans les implémentations, pour vérifier qu'on ne va pas se faire poner dès qu'on va l'utiliser. Alors, quand on veut faire une recherche de vulnérabilité dans une implémentation, il y a plein de manières différentes. Une des techniques très souvent employées, c'est de se plonger dans la SPEC. Donc là on étudie la SPEC, on, cherche toutes les, on se met à la place du développeur et on va chercher en fait toutes les ambiguïtés dans, dans la spécification du protocole, tout ce qui est un peu euh, mal défini, un peu flou, tout ce qui pourrait donner lieu à des erreurs de code. Et là, quand on tombe, on trouve sur, on tombe sur ce genre de choses, on tombe sur des grosses vulnérabilités, des vulnérabilités, on va dire, de, de conception. Autrement, on va avoir aussi une autre technique qui va consister à analyser le code source de, de la cible, de la pile protocolaire, et ça, c'est très long, c'est très fastidieux, mais euh, ça donne de très bons résultats euh, si on a le code source. On peut faire l'analyse de binaire, du reverse, et ainsi de suite, mais ça commence à être plus compliqué. L'autre solution, celle que j'aime bien, parce qu'elle est plus simple, elle est plus rapide, elle est plus brutale aussi, ça s'appelle le fuzzing, je pense que vous connaissez tous, c'est-à-dire qu'on vient en fait, euh, stimuler l'implémentation avec un, une grande quantité de données complètement euh, euh, non conformes à la pile protocolaire, on va regarder comment l'application se comporte. Donc il y a plein de, plein de, de faiseurs en Python qui existent, justement parce que Python est un langage très apprécié lorsqu'on va devoir décrire des, des protocoles, décrire des, des grammaires, et donc faire des faiseurs Alors les grandes étapes de la rédaction de l'écriture d'un code de fuzzing, il y a trois grands composants, hein. on, on ouvre, on pilote la cible, c'est-à-dire notre serveur HTTP, on doit le démarrer, on doit ouvrir une, une, une, une socket dessus, Deuxième composant, ça va être euh, la génération de cas de, de test, c'est-à-dire euh, des séquences d'octets de, qu'on va envoyer à la cible. Et pour terminer, on doit être capable de déterminer si la cible a craché. Alors si on implémente ça, euh, c'est tout simple. Hein, donc en Python, on peut utiliser par exemple du SAP Process ou du Popen pour, enfin, pour ouvrir notre cible, pour démarrer notre, notre serveur Apache. Donc ça, je pense que vous savez mieux le faire que moi. Euh, vous pouvez ouvrir votre canal dessus, c'est-à-dire euh, bah, une fois que votre serveur HTTP a démarré, vous ouvrez votre connexion SSL, et là, vous avez votre tunnel. Et à partir de ce moment-là, il vous reste plus qu'à euh, écrire un maximum de données alé aléatoires sur votre euh, sur votre canal. Donc là, c'est bête et méchant. On prend on génère un nombre aléatoire entre 0 et je sais plus combien, et puis on génère ensuite une séquence d'octets de cette taille-là, et on l'envoie en boucle, hein. enfin, on boucle sur, ce, sur cette euh, sur cette opération, jusqu'à ce que notre serveur crache. Alors, euh, jusqu'à ce que notre serveur crache, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, il faut être capable de détecter que notre serveur a craché, donc là, il y a plein de manières différentes. Une des solutions, c'est est-ce que le canal est encore ouvert? Par exemple, si la session, la socket SSL est tombée, ça implique souvent que le serveur est un peu en rade. Donc là, on a gagné, on est content. Autrement, on peut vérifier avec notre Popen et le PID du process que le process est toujours vivant. S'il est toujours vivant, bah, on peut dire que notre test n'a pas, n'a pas fonctionné. Ou en tout cas, notre fuzzing est, est toujours, notre, notre cible est encore vivante. Et encore mieux, on peut instrumenter le code, ou débugger le code, la cible. Donc on peut utiliser du GDB ou du Valgrind. pour ceux qui connaissent. Donc on débugge le process en cours d'exécution, on catch les exceptions. Ou avec Valgrind, encore mieux, là j'ai mis un exemple, on vient superviser, superviser l'état de la mémoire du process. C'est-à-dire que quand on démarre Apache, par exemple, on le démarre avec Valgrin, au lieu de le démarrer directement. Et Valgrind, c'est un outil qui va nous dire, attention, il y a une erreur d'accès mémoire, il y a des réécritures de tampons, de buffers, ce genre de choses. Et tout ça, ça va être écrit dans un fichier. Donc pendant qu'on écrit en boucle, on envoie des données en boucle à notre serveur Apache, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si on a un rapport Valgrim qui est présent sur le disque, et s'il est présent, c'est que potentiellement, Apache a fait des erreurs d'accès mémoire. Voilà. Donc une fois qu'on a mis tout ça ensemble, on fait notre, beau, notre code Python, et on le lance. On l'exécute, on attend... Euh, au début, on se dit en une minute, on va trouver un, va trouver un crash. Bien, bien sûr, ça n'arrive pas. En 2016, maintenant, les implémentations, surtout HTTP2 et les développeurs, ont quand même fait d'énormes progrès en termes de sécurité. Et donc, les applications sont beaucoup plus robustes. Ça veut dire qu'on attend par dix minutes, on se dit on va attendre une heure, un an, on n'a toujours pas de résultat, on attend deux jours, trois jours, une semaine. Et là, au bout d'un moment, faut l'admettre, on n'a aucun résultat. Le serveur Apache survit tout à fait à nos tests et on pleure. Alors, soit ça veut dire que super, Apache ou autre pile HTTP2 est tout à fait conforme et robuste et jamais on trouvera de vulnérabilité dans Apache. Ou alors on se remet en question, on se dit ah « Non, j'ai pas bien fait mon boulot, il y a certainement mieux à faire. » En fait, si on étudie un peu le, la problématique, à gauche, je vous ai représenté euh, le code source d'un serveur HTTP2, d'accord, sous la forme d'une surface, et dans cette surface, on a des petits bouts de code qui sont représentés avec des étoiles, là, qui sont des bugs, d'accord. et il y en a très peu, là il y en a beaucoup par rapport à, à la réalité, je pense qu'en réalité, il y, a, il y a très très peu de bugs. Et donc quand on va faire du fuzzing, l'objectif ça va être d'exécuter de, un chemin d'appel, ou un chemin d'exécution dans, dans le code, qui va déclencher un bug. Donc on doit réussir à tomber sur ce, sur ce bug. Et quand on fait du fuzzing aléatoire avec des données brutes, du random, eh ben, c'est très difficile, il y a très peu de chances de tomber dessus. Non seulement parce qu'il y en a peu par rapport à la, la surface de code, mais en plus parce que le code va se protéger naturellement. Quand on fait des parseurs, on, on pense un peu. les développeurs pensent un peu à ce genre de cas de figure. Et donc il va falloir ajouter un petit peu plus d'intelligence dans notre fuzzer. Et donc c'est le but de cette présentation. C'est comment est-ce qu'on peut avec des techniques un petit peu plus intelligentes que de faire du random, améliorer notre capacité de frappe lorsqu'on va attaquer un serveur, un serveur HTTP. La première solution, ça va être non pas d'envoyer des données aléatoires, mais ça va être de faire des mutations. C'est-à-dire que quand on fait du fuzzing, il y a deux grandes familles. Il y a les générateurs et les mutateurs. La génération, on génère des données purement aléatoires. La mutation, on prend une donnée valide et on fait du bit flip dedans. Alors, pour faire du bitflip, il y a une un lib en Python qui est très sympa, qui est en fait un wrapper pour une lib de la lib Kaka que vous connaissez certainement, et qui s'appelle euh, Zef, donc en Python, c'est puis Vous instanciez, vous fournissez en paramètre votre séquence valide, de, votre message valide, et vous lui demandez de faire du bitflip. Et là, on voit que... Euh, euh, oui, non, en fait Pardon. Je vais trop vite, je ne vois pas les slides, donc je fais de mémoire. Donc en fait, non, là en fait, je vous ai expliqué juste que... Pourquoi est-ce qu'il faut faire du bitflip? C'est que souvent, dans les parseurs, on a des vérifications qui viennent dire, ah ben non, si au troisième octet, j'ai pas la valeur zéro dans le message que je reçois, et eh ben, je jette le message. Et si on fait du fuzzing aléatoire, donc qu'on envoie donc des données aléatoires, il y a peu de chances qu'on mette du zéro au troisième niveau. Et donc, toutes nos, toutes nos attaques sont, euh, sont facilement détectées par l'implémentation par et donc euh, contrées. Donc, la solution à ça, c'est de faire des mutations. Ce que j'expliquais. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des données purement aléatoires, on vient, en fait, envoyer des données partiellement aléatoire. On prend une donnée valide, et on mute à l'intérieur, comme si on faisait une modification dans une ADN, on vient faire une petite modification dans la donnée, et on l'envoie à la cible. Donc Pour faire ça, on utilise cette lib, la lib pizza en Python, euh, qui permet d'introduire sur base d'une séquence, donc là par exemple, je vous ai mis dans la variable origine, j'ai mis l'exemple, euh, une séquence d'octets tout à fait valide en HTTP2, qui consiste à faire un ping. Parce que oui, maintenant, en HTTP, on peut faire des pings comme on peut le faire en ICMP. Et donc, on, prend, on donne ça à pizza, on lui demande de faire une mutation dessus, et on voit en fait il fait juste quelques bit flips, c'est-à-dire que j'ai mis en rouge là les quelques octets qui ont été modifiés. Et sans qu'on va soumettre ça à notre parseur, et ben, forcément, ça va être plus dur pour lui de détecter que c'est un message complètement erroné, et va essayer de le parser. Il va essayer de le parser. Et c'est là où on va commencer à faire des tests et à pouvoir vérifier la robustesse du parser. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Parce que là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, on a pris un message valide dans son, une grande séquence de T et on a muté l'intégralité du message. Sauf que souvent, les parseurs, en fait, euh, sont résistants à ce genre de choses. Donc, ce qu'on va pouvoir faire plutôt, c'est découper et identifier le format du message qu'on va envoyer et non pas faisait son intégralité, mais faisait une portion, et introduire des mutations dans une portion. Là, je vous ai mis la séquence, le, le, la structure du message HTTP2 de type ping, qui est euh, assez, euh, assez simple, à savoir, il est composé donc, de cinq champs, la taille, du, euh, la taille de la payload, un type qui est toujours 0,6, qui indique que c'est un message de type ping, des flags, un 4 octets d'identifiant de, de, de flux, et ensuite la payload. Et là, quand on va faire du, du fuzzing, ce qui peut être intéressant, c'est de ne pas trop toucher au début, parce que le début, on peut dire que le développeur a bien fait son travail, il a bien vérifié les premiers champs. Par contre, la partie payload, là, potentiellement, ça peut être intéressant. Et donc, on ne va non pas introduire une mutation sur l'intégralité du message, mais seulement sur la partie payload. Donc ça, en couplant ça avec une petite fonction en Python qui permet de générer des messages valides HTTP2, eh ben on va euh, pouvoir faire seulement la payload. Donc là, c'est la fonction qui permet de générer un ping. Et si je couple ça avec la mutation, ça nous permet de faire un app, de générer des messages ICM, euh, HTTP2 par ICMP HTTP2 de type ping, mais avec une pelote qui est mutée et non pas l'intégralité du message. Alors il y a une autre solution, c'est d'utiliser NetZob, c'est-à-dire que euh, là on a fait ça à la main, on a écrit nous-mêmes une fonction en Python qui permet de générer des messages HTTP2 valides. Et à la place, ça c'est laborieux, ça prend du temps, et en plus, euh, on peut faire des erreurs d'implémentation. Donc là, il y a un outil euh, que, que je développe avec d'autres, donc avec Frédéric Guéry et euh, Olivier Tétard, qui s'appelle NetZob, et qui permet de faire de la modélisation et de l'inférence de protocoles. Mais là, ce qui m'intéresse, ça va être de présenter comment est-ce qu'on peut utiliser NetZob pour modéliser HTTP2, et ensuite, s'en servir pour faire du fuzzing. Donc dans les hommes, on peut euh, spécifier n'importe quel protocole, enfin, en tout cas ce qui correspond à un certain nombre de règles. Euh, dans les hommes, on a un symbole qui correspond comme, euh, à un message et donc à une séquence de champs. À chaque champ est associé un domaine de définition, comme on voyait dans, dans, dans le paquet HTTP2. Il y a le, le premier champ, c'était la taille, ensuite on avait un octet qui était le type et ainsi de suite. Et bien là, on va pouvoir spécifier ça, le domaine de variation de chaque champ. Et en fait, un domaine de variation, donc ça peut être un type primitif, un entier, une chaîne de caractères, une IPv4, un timestamp, ainsi de suite, avec à chaque fois des intervalles et autres. Ou on peut faire des choses un petit peu plus complexes. On peut faire des agrégations. On peut dire, ah bah tiens, dans ce champ, en fait, on a euh, une chaîne de caractères qui se termine toujours par le caractère dièse, ou alors une séquence, oui, voilà, une séquence de 10 caractères qui se termine par l'octet dièse. Voilà. On peut faire des agrégations, donc des et de, de valeurs et on peut faire des alternats, des « ou » de domaines de définition. Donc globalement, tout ça, c'est un ensemble de, de, de primitives qui vont pouvoir vous être utiles pour spécifier, modéliser un protocole, et avec ça, vous allez pouvoir générer du trafic potentiellement plus efficace pour faire du fuzzing. Donc bien entendu, il y a des, on peut faire avec NetZop des choses plus complexes encore, on peut modéliser des relations entre les champs, donc les champs ne par pas. On peut dire que tel champ, la valeur de ce champ-là, c'est la taille d'un autre, ou c'est la taille d'une séquence d'autres, et ainsi de suite. Et l'avantage de NetZone, c'est qu'on va pouvoir, en fait, à partir d'une spécification telle que celle présentée là, on va pouvoir générer automatiquement des parseurs et des générateurs de trafic. Donc là, par exemple, je vous ai donné la spécif spécification complète du euh, message HTTP2 euh, de... Ping en job. Donc on reconnaît les, les, les quelques champs, euh, les cinq champs, le champ euh, le champ taille, le champ type donc, qui est toujours égal à 0,6, le champ euh, flag qui est toujours égal à 0, un stream ID et une payload. D'accord Et donc si on fournit ça à notre euh, euh, spécificateur, c'est-à-dire qu'on va, on va pouvoir générer du trafic qui est conforme. À la spécification qu'on lui a donnée à l'ensemble des domaines de variation. Donc, avec ça, on génère plein de messages HTTP2 qui, ont de, qui, sont, de, de, de, qui sont valides, mais pour autant qui ont des variations dans, dans le contenu des payloads et ainsi de suite. Et donc, si on couple ça avec Pizza, eh ben, on peut introduire des mutations dans des champs valides. D'accord Et c'est là où on va pouvoir vraiment rentrer en profondeur dans l'application et essayer de faire casser le parseur automatiquement. Donc voilà, ça c'était la, euh, la première méthode pour améliorer le fusing. La deuxième, ça va être de, non seulement muter, les, comme on vient de faire, les, la valeur des champs, mais ça va être de muter les séquences de messages qu'on va envoyer. C'est-à-dire que dans un protocole, comme dans HTTP2, il y a une machine à état. Et cette machine à état, comme dans euh, TCP ou autre, eh ben, elle accepte souvent euh, euh, un, un premier message pour ouvrir la session, et si on envoie n'importe quel autre message que le, que le, qui s'appelle le prélude en HTTP2, et bien tous les messages qui suivront seront refusés. Donc si on commence à faiser en envoyant des messages valides, mais dans des ordres complètement aléatoires, et bien on va vite se faire repousser par l'application et par le parseur. Donc une solution là, ça va être, comme on a fait, on a muté le contenu des messages, et bien là on va introduire des mutations dans le contenu des séquences de messages. Là je vous ai montré par exemple, c'est le code source dans, euh, dans une implémentation d'une pile HTTP2 qui permet d'empêcher justement d'envoyer n'importe quel message dans n'importe quel ordre, parce que c'est l'implémentation de la machine d'état. Et là, on voit que le premier message d'une connexion en HTTP2, ça doit être le, le préface. Donc si on ne prend pas ça en compte, et ben, on va se retrouver à faiser pour rien le, le parseur. Donc c'est ça. Donc on doit améliorer, on doit rendre notre faiseur encore plus intelligent, c'est-à-dire qu'on est passé de l'envoi de données complètement aléatoire à l'envoi de données euh, partiellement aléatoire. C'est-à-dire qu'on a introduit des mutations, donc on a amélioré, on a introduit de l'intelligence dans notre faiseur. Et là, on va aller, on va pousser encore plus loin, et on va introduire encore plus d'intelligence dans le faiseur, c'est-à-dire qu'on va, va lui donner la conscience, du, la machine à état du protocole. Donc, pour faire ça, c'est assez compliqué. Il faut réussir à construire en fait un modèle qui représente la machine à état du protocole, donc chaque protocole et chaque implémentation a sa propre machine à état, même si la machine à état est spécifiée dans la RFC, je pense que tout le monde a conscience, je ne sais pas si vous avez tous lu une RFC, mais c'est toujours assez compliqué, on peut y avoir des ambiguïtés, et résultat, on peut, euh, les implémentations, des différentes, euh, par exemple si on prend Apache et NGX, ils ont tous les deux une lecture différente du fonctionnement de la machine à état de HTTP2. Soit volontairement parce que euh, ils ont décidé que non, euh, on n'allait pas répondre par l'erreur 5 quand on allait on était dans tel cas de figure, hein, ou soit involontairement parce qu'il y a une ambiguïté dans la RFC. Donc on est obligé, en fait, quand on veut faire Apache, ce que j'essaie de montrer, euh, c'est qu'on doit avoir la machine à état du, de, du protocole HTTP2 tel que vu par Apache. Et on doit, on doit donc avoir la machine à état du protocole HTTP tel que vu dans Nginx, et ainsi de suite. Et donc si on commence à devoir se farcir l'extraction, la lecture du code source de Engines pour réussir à construire la machine à état, c'est trop laborieux et on oublie. Et c'est là où il y a des travaux académiques qui sont très intéressants, qui permettent en fait de faire l'inférence automatique de cette machine à état. Et donc ça, je vais implémenter un algorithme qui est très, qui est très connu, qui s'appelle LSTAR, euh, qui est vraiment très puissant, parce qu'il permet, de, à partir d'une cible, de récupérer la machine à état telle qu'elle est implémentée par cette cible. Donc l'idée générale du fonctionnement de, ce, de, ce, de cette approche, ça va être de prendre Apache et de lui envoyer des messages HTTP2, et régulièrement on observe les réponses à nos messages. Et en fonction de ces réponses, on va réussir à comprendre comment Apache euh, implémente la machine à état du protocole HTTP2. Et on va faire ça des milliers de fois des centaines de milliers de fois. On va envoyer plein de séquences de messages différents. On va envoyer A, B, C, puis on va envoyer A, C, B, puis ainsi de suite. On va faire ça plein de fois. Et au fur et à mesure, on va réussir à comprendre le fonctionnement de la machine à état du protocole HTTP2. Donc là, j'ai pris l'exemple avec Nginx. Donc pour, pour implémenter ça, c'est très simple. Vous, faites un, vous implémentez en Python votre process wrapper. C'est un petit code en Python qui permet de piloter Nginx. Donc vous le démarrez, vous faites un start sur Nginx. Donc globalement, c'est un appel à, à la commande. Vous faites un stop et vous êtes capable de, de lui envoyer des messages. Vous, vous, vous ouvrez un tunnel SSL à, vers Nginx, et vous envoyez euh, les messages qui sont soumis à votre process wrapper. Et ce process wrapper, il doit être piloté par PLSTAR, qui est l'implémentation en Python de l'algorithme dont je vous parle. Je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, il faut voir ça comme une boîte noire. C'est un algorithme qui permet de choisir les meilleures séquences de messages à soumettre à Nginx pour réussir à comprendre, donc on appelle à inférer là, sa machine à état. On donne en entrée depuis PLSTAR notre, euh, notre vocabulaire, notre vo dictionnaire de messages HTTP2, qu'on a modélisé avec euh, NetZob, comme je vous ai présenté au début. Et on le laisse mouliner. On le laisse mouliner pendant une nuit, par exemple, pour Nginx. Moi, sur mon PC, euh, qui est dans un portable tout à fait traditionnel, en une nuit, vous êtes capable de récupérer la machine à, compl la machine à état complète du euh, serveur Nginx dans sa dernière version. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant qu'il envoie des messages le PL Star va construire en mémoire en fait, ce qu'il s'appelle un, un arbre de connaissances, un knowledge tree. Et ce knowledge tree représente l'ensemble des séquences et des réponses qu'il a observées pendant sa stimulation de enginex Et en faisant ça euh, très souvent, et avec certaines règles de manipulation des, des, des graphes, il va être capable d'extrapoler de, et de construire un automate. Et en l'occurrence, il va construire une machine de Mealy. donc c'est un automate à entrée-sortie, typique, qui est parfait pour représenter une, une machine à état d'un protocole, et ça de, vraiment, de manière complètement automatisée. Vous pouvez lancer ça dans, euh, dans votre plateforme de fuzzing automatisée. Et ce qui est intéressant, c'est que Elstar, qui a été développé donc, euh, qui a été euh, créé par Dana Anglin, qui est une, cherche, euh, une chercheuse américaine, euh, a prouvé que la machine à état qui était retournée par Elstar euh, par était optimale. C'est-à-dire que celle qu'on retrouve que PLSAR va nous sortir, c'est la machine à état euh, du protocole tel que vu par, euh, par Nginx. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai, euh, je vous ai montré le, le code, c'est vraiment pas. En fait, il faut considérer que tout ça sont des, des blocs, des, des boîtes noires, on, on, les, on les branche tous ensemble. Donc voilà, ça c'est l'intégralité du code qui m'a permis de, de reverser l'aspect le, le, de, de Nginx. Donc on reconnaît au tout début la création d'un wrapper pour notre nginx, c'est-à-dire que euh, on fournit la command line à notre euh, wrapper, qui est Sbin nginx. Ensuite, on, ouvre, on lui fournit un client SSL, c'est-à-dire que c'est le tunnel qui va nous permettre d'envoyer les messages ensuite à nginx. Et différentes étapes jusqu'à la création de, de l'instanciation d'une classe LStar, pour le nom de l'algorithme. Et finalement, l'exécution de sa méthode learn, qui, après plusieurs heures de calcul, va retourner euh, l'automate. Et l'automate, après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, notamment, au minimum, le dumper dans un graphite, dans un dot, pour, euh, pour avoir ça. C'est euh, l'ensemble des états. Euh, alors, pas de très bonne qualité. De toute façon, le but, c'est ce pas de voir les, les, le détail, mais on voit en fait que si on a Nginx dans sa version 1.11.4, donc c'est la version 13 septembre, je pensais que c'est la dernière, en fait, ils ont sorti une en octobre, juste là, donc bon tant pis. Mais euh, c'est l'implémentation du protocole HTTP2 par euh, Nginx dans cette version-là. Donc on voit que euh, pour faire cette inférence, j'ai utilisé 19 types de messages HTTP2 différents que j'ai modélisé avec Netzom 39 37 types de messages de sortie. Et si on donne tout ça, bah, euh, on voit en fait implémente une machine à état sur base de 9 états, et que ces 9 états sont interconnectés entre eux par 198 transitions. Et toutes ces transitions correspondent en fait, des, à des chemins valides dans l'implémentation du protocole HTTP2. On peut zoomer, hein, par exemple. Euh, là, c'est euh, l'état 2. Euh, il, est, il est marrant parce que ça paraît compliqué, ça ne l'est pas du tout. En fait, c'est un sync c'est un trou noir, c'est l'endroit où on tombe si on fait une erreur dans le protocole. Dans en fait, on voit, euh, tous les petits messages sont des messages de type erreur. Il faut, faut vraiment avoir euh, la bonne vue. Mais euh, voilà, on, on, peut, euh, on peut reconnaître, en fait, là, il y a un autre état qui est intéressant, qui est l'état numéro 4. Et cet état, il accepte, euh, il est étonnant. On voit bien qu'il a une petite boucle, alors que tous les autres sont fortement interconnectés entre eux. Et lui, il a une petite transition là, qui, euh, qui est de type reset. En fait, si on envoie un, un message de type reset sur le stream 0, à cet état-là, dans ce moment-là, il nous répond pas, par contre, on peut le faire euh, potentiellement infiniment. Donc ça, ça peut être intéressant. Et donc ça, c'était notre modèle. Maintenant, ce qui peut être encore plus fun, c'est de coupler tout ça et d'injecter notre modèle dans notre fuser, ce qui s'appelle faire du Smart fuzzing, vraiment. C'est-à-dire que, au lieu de générer des séquences aléatoires de messages valides, on va d'abord chercher à se positionner dans le code source. Donc on va choisir aléatoirement un chemin autorisé par HTTP2, donc euh, voilà, on, on fait un, ce qu'on appelle un random walk, donc une balade aléatoire dans, dans le graphe. Et une fois qu'on a considéré qu'on était assez profond dans le code, et bien là, on peut se mettre à fuser. Et là, forcément, on a beaucoup plus de réussite quand on fait du fuzzing que quand on fuzz vraiment de l'extérieur, comme notre, notre site. Euh, voilà, donc le but c'était euh, de voir comment est-ce qu'on peut passer d'un fuzzer, euh, donc dumb fuzzer et smart fuzzer sont la terminologie officielle, enfin, qu'on qu qu utilise souvent pour traduire ces deux types de fuzzer. Le premier, le dumb fuzzer, donc pour fuzzer un peu, un peu stupide, consiste, qui consiste à envoyer des données purement aléatoires, hein, qui maintenant est difficile à, à valoriser dans le cadre d'une analyse de sécurité d'un protocole récent. Et on va via euh, NetZub et Star, mais il y a, y a d'autres outils hein, que je vous invite à utiliser, notamment l'équipe euh, sécurité de Mozilla, qui, euh, qui a implémenté euh, des outils qui sont assez similaires à, à ceux-là, qui sont très utilisés et très pratiques pour, pour, faire, euh, pour faire du fuzzing sur des, des piles piles protocolées. Donc ben, en, en résultat, si on fait ça, donc euh, plusieurs vulnérabilités déjà identifiées. Euh, au final, je me rends compte que je passe beaucoup de temps à faire ça, et peu de temps à exécuter la recherche de vulnérabilité, c'est moins drôle. Ce qui est le plus drôle, c'est de créer la plateforme. Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que ça nécessite beaucoup de CPU, la partie inférence, de, beaucoup de temps CPU, euh, la, la partie inférence, malheureusement, mais euh, ça donne de bons résultats. Ça permet également d'entrevoir deux types de travaux euh, que j'ai entamés, euh, sur lesquels j'ai malheureusement pas encore assez travaillé, mais on peut comparer des automates entre eux, donc on va pouvoir chercher des vulnérabilités en comparant l'implémentation de Nginx à celle de Apache, où on peut vérifier que Nginx, dans son dernier commit, n'a pas introduit une régression parce que l'automate, on reconnaît qu'il y a une, une nouvelle transition qui apparaît dans, dans l'automate de Nginx, lié à ce commit. Donc on peut surveiller en direct la machine à état, commit après commit, d'une implémentation on peut faire facilement bah, du fingerprint de pile HTTP2, c'est-à-dire qu'on peut non seulement pas, pas attendre un, un, une chaîne de caractères spécifique qui permet de reconnaître nginx, on peut le stimuler, et en le stimulant, on sait reconnaître que c'est du nginx, et pas du Apache. Voilà, On peut faire l'analyse, alors j'aurais adoré vous fournir les résultats, euh, parce que bon, chez moi ça tourne, mais je pensais arriver avec, mais euh, donc dans, en Python, il n'y a pas beaucoup de piles HTTP2 euh, full, full Python, il y en a une qui s'appelle euh, Hyper et H2, qui utilise H2, et euh, j'aurais adoré vous fournir l'automate pour cette présentation, mais malheureusement c'est toujours pas terminé le calcul. Donc je le mettrai sur le GitHub que vous trouverez euh, en dessous, l'adresse du GitHub sur lequel vous retrouvez l'automate, que je viens de pousser l'automate de Nginx, si vous, avez, si vous avez envie de jouer avec, Il a pas de souci. Voilà, si vous avez des questions, je serai content d'y répondre. Donc merci, pour la, merci beaucoup pour la présentation. Donc on a une pause d'un quart d'heure, mais on va quand même grignoter un peu dessus pour prendre quelques questions. Euh, merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment chouette. Euh, je me suis demandé... Euh NetZoB, tu as dit que tu, à partir de la description du protocole, tu étais capable de générer un parseur pour ce protocole-là. Oui. Et est-ce que tu utilises NetZoB pour euh, fudzer le parseur généré par NetZoB <rire> Parce que ce, ce serait le minimum. Et est-ce que ça a un sens Parce que s'il est dirigé par... Le... En fait, euh, c'est vraiment la première chose que j'ai fait. Avec, donc avec, avec NetZoB, on peut générer du trafic et on peut parser du trafic. Je n'ai pas trop souligné ça, mais pour être capable d'inférer la machine à l'état, on doit pouvoir envoyer des messages, mais on doit pouvoir reconnaître la réponse on doit pouvoir dire « Ah, c'est un ACK sur notre, notre ping ». Donc, on doit être capable de parser et de reconnaître, ce qui n'est pas simple. Et euh, donc, ça veut dire qu'on a de quoi générer avec Netzob, on a de quoi générer du trafic et le et répondre. Et donc, très facilement, avec NetZob, on peut faire deux créer deux deux, deux personnes qui, et qui communiquent ensemble, aléatoirement, en respectant l'automate. Ça, ça marche tout à fait. Après, non, l'un n'a pas fait l'autre. Ce serait marrant. Et deuxième question, qui est un peu moins une blagounette, c'est... Euh, tu, quand tu essayes d'apprendre la machine à état d'un protocole compliqué, tu dis, bah, on peut l'apprendre, hein, comme tu l'as montré, mais en fait, tu n'apprends que euh, l'implémentation de ce protocole-là par euh, Apache. Et donc, si ton but, c'est de trouver une faille et que déjà, l'implémentation, elle est fausse, bah, tu vas apprendre à une mauvaise machine à état, et donc, tu ne vas jamais pouvoir rentrer dans l'état euh, qui n'existe pas, mais qui est problématique. Enfin, j'ai l'impression qu'il manque qu y a un truc... Euh... En fait, l'avantage de... Justement, c'est euh, ça... Je veux pas inférer la machine à état du enfin je veux pas la, le modèle de HTTP2 la machine à état de HTTP2. Si je la voulais, je prendrais la RFC, je l'implémenterais en suivant la RFC. Ce que je veux, c'est au final l'objectif, hein, c'est pas de trouver la machine à l état, l'objectif c'est de rentrer en profondeur dans le code source de la cible okay. de manière à pouvoir déclencher des appels de fonctions qui sont difficiles d'accès quand on envoie des données aléatoires. Et donc c'est bien pour ça que ce qui m'intéresse c'est la machine à état telle qu'elle est implémentée dans la cible parce que la machine à l état re, euh, euh, représente en fait les, le call graph. Et, voilà. Et donc c'est pour ça que moi en fait je veux le call graph de manière à pouvoir essayer de trouver un maximum d'appels qui sont normalement pas sollicités quand on fait du fuzzing aléatoire. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon, on va prendre une dernière question s'il si en reste une, puis sinon je vous inviterai à continuer la discussion autour d'un café. Merci pour cette présentation. Euh, J'avais une petite question assez rapide euh, à propos de NetZob. Ouais. Euh, il a l'air très centré autour d'HTTP. Est-ce qu'il est plus générique que ça dans la description des messages okay. Et notamment dans leur codage du style MSB first, LSB first, Big Endian, little Et ah, comment on clair. peut le préciser Super, ça me permet de le dire que oui, beaucoup plus. En fait, ça n'a pas été, du tout été conçu pour HTTP. HTTP c Au début, je l'ai conçu pour des protocoles propriétaires type Botnet. Donc, du, du binaire, euh, des, euh, du, du protocole industriel, de l'USB, des, de des, euh, des protocoles euh, sans fil, des choses comme ça. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour générer des séquences d'octets, en Little en Big Endian, avec euh, euh, des relations, euh, des checksums et des choses comme ça. Il y a normalement tout ce qu'il faut. Voilà. Ok, Merci. merci. Très bien, merci encore à notre orateur. Donc, euh, les, prochaines sessions... oh. donc, les prochaines sessions commencent à 45, donc vous avez 10 minutes pour profiter d'un bon café.